Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de méditation et notamment d'une retraite que j'ai faite pendant 4 jours dans les hauteurs de Chiang Mai en Thaïlande. tu pars faire une retraite de méditation, il faut s'attendre à méditer entre 3 et 4 heures par jour, ce qui peut sembler quand même beaucoup, surtout quand on n'a pas l'habitude. Donc la première chose que je voulais te partager, c'est que si jamais tu n'as pas encore l'habitude de méditer, si c'est quelque chose de très nouveau pour toi, c'est peut-être pas une bonne idée de se lancer tout de suite dans une telle, une telle aventure. Si ton mental n'a pas l'habitude de ça, clairement tu risques de passer un mauvais moment, à mon avis. Alors ce que j'ai particulièrement apprécié avec ce centre de méditation, c'est déjà l'environnement. Le centre se on se en plein milieu de la nature, coupé du monde. Il faut à peu près 1h à 1h10 pour s'y rendre en voiture depuis le centre-ville de Chiang Mai. Alors pour te donner un aperçu de la journée, le réveil c'est en général autour de 5h30-5h45 le matin, donc c'est assez tôt. On prenait une douche rapide avant d'aller faire notre première session de méditation et de recevoir généralement des enseignements. Il faut savoir que le centre Papaé c'est un centre bouddhiste donc ça je pense que c'est important de le garder à l'esprit puisque le bouddhisme reste quand même une religion donc il faut quand même, euh, voilà, il faut quand même le savoir. Ce qui est important aussi de signaler c'est que la nourriture était juste excellente. Alors ce qui est intéressant quand tu médites de manière aussi soutenue dans le cadre d'une retraite, c'est que tout est concentré, si tu veux, sur la méditation. C'est-à-dire que tu essayes de manger en pleine conscience, tu essayes de marcher en pleine conscience. Et quand tu n'es pas en train de, de, de pratiquer la pleine conscience, tu es en train de faire de la méditation, ce qui revient quasiment au même. Alors assez vite, les premiers bénéfices sont, sont arrivés. Une baisse très très importante de mon activité mentale. Beaucoup moins de pensées parasites, de pensées type obsessionnelles. C'est quand il y a un sujet en tête qui te préoccupe et que tu te le répètes en boucle, en boucle, en boucle, jusqu'à l'écœurement. Ça c'était quand même assez cool de sentir en fait un certain détachement qui arrivait à force à force de méditer. Tu recommences aussi très vite à t'émerveiller de petites choses simples qui pourraient normalement passer totalement inaperçues. Give me five. Give me five. Yeah. Oh, good girl. <musique> Alors, si jamais tu te trouves actuellement à Chiang Mai en Thaïlande et que tu réfléchis à faire une retraite méditative, bah, effectivement, je ne saurais que trop te recommander de, de te rendre à, à Papae. Euh, moi, j'ai vécu une très très belle expérience. J'y suis, suis même resté 4 jours au lieu de 3. Mali, qui est l'organisatrice, du coup, bah, s'occupera très très bien de toi. Euh, si c'est le même moine qui procède aux enseignements, bah, tu verras qu'il a beaucoup d'humour et c'est quand même... C'est une approche très, très soft, très souple du bouddhisme, c'est très intéressant. Si tu es végétarien ou végétarienne, sache que c'est pas un problème, au contraire, Mali fera le nécessaire pour que tu puisses manger selon ton régime alimentaire. Alors j'ai eu beaucoup de chance parce que pendant la période où j'ai décidé de faire cette retraite, il y avait en fait, il procédait à l'ordination de deux nouveaux moines. Ce qui a génial, c'est qu'on a participé de manière très active à la cérémonie. On a, pu être, on a pu être là dans des moments qui normalement sont réservés à la famille. On a eu également la chance de participer à un moment un peu unique. C'est ce moment où les moines, en début de journée se rendre dans le village pour récupérer les offrandes. Alors c'est vrai que de l'extérieur, ça ressemble à une sorte d'Halloween où les gens seraient tous déguisés en citrouille, mais en fait, détrompe-toi, c'est pas du tout le cas. Je me suis vraiment senti privilégié d'assister à ce type de moment. Euh, C'était vraiment des expériences très fortes. On va ajouter à ça aussi le fait d'avoir autour d'un feu de camp une nuit, alors que le ciel était vraiment totalement dégagé. On voit très très bien le ciel et les étoiles ici à Chiang Mai. Et on a pu envoyer dans le ciel des lanternes. C'est un truc que je rêvais de faire, même si ça semble un peu cliché j'ai eu l'occasion de le faire un soir. Si jamais tu n'as jamais médité, j'aimerais t'offrir un petit cadeau. Le premier, c'est que j'aimerais t'offrir trois méditations guidées offertes. Je te mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et si tu ne l'as pas encore déjà lu, je te mets un lien dans la description qui renvoie vers un guide pratique que j'ai écrit pour apprendre à méditer. La plupart des personnes ont beaucoup d'idées reçues sur la méditation. Elles ne savent pas forcément comment s'y prendre. Généralement, c'est aussi des personnes qui ont essayé et puis qui ont lâché l'affaire parce que qu'elles avaient l'impression de ne pas savoir bien s'y prendre ou de ne pas avoir de résultats. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne pas louper les prochaines. Je t'invite également euh, bah, à liker, à commenter si tu as des questions, je me ferai un plaisir de te répondre. Et en attendant, je te souhaite une bonne journée. A bientôt, salut